Non, comme vous le voyez, nous sommes dehors, nous étions en train de faire une nouvelle séance. Et on et a voir quelque chose. Hein. Voilà, ça nous intrigue, donc on va voir. Venez avec nous, euh, suivez-nous. On, on y va. va. On a cru le voir, donc on vous montre. Là. Ne bougez pas, elle est là. Est quoi on l'a aperçue. <rire> elle est là, ouais. On va, on va essayer de vous la montrer. Viens ici, viens ici. ici. Là, là, là, là. Viens ici, Oh là là, viens. Viens ici, viens, viens ici. Viens Attention, ici. les images que vous allez voir peuvent altérer votre vue et provoquer des vomissements. Drogue je vais vous chanter la chanson des licornes Parce que tout le monde aime les licorne À part les putains meufillés C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis Unicorn avec des ouf Bonjour, désolé de couper la vidéo Youtube ne veut plus de ces vidéos sur sa plateforme Si nous la laissons, elle sera censurée ou notre chaîne supprimée Pour voir la séance, le lien est dans la description La bonne nouvelle, c'est que nous pourrons utiliser la musique de notre choix sans craindre le rebond Pensez à vous abonner, c'est tout Bon, bon vidéo. Les douze comme c'est Unicorn Croupes sont plus charnues que le cul de Nicki Minaj Je suis une licorne qui fait du bodybuilding Pour pleurer à Ryan Gosling. Je suis une licorne qui aime manger du popcorn Bien à l'aise devant Youporn Break time! Licorne! Licorne! Licorne! Boos licorne! Matching power! Yolo dance! Dog dance! Jean-Pierre Fouconne! Y'a des friandises et des barres métalliques. Petit pas chaloupé, soucoupe, et je t'emmène en coup. et c'est déjà l'heure du souk. des mon p'tit à la corde charnue. Je kiffe sur ton boule et ton corps tout dodu Des boules sur la piste, ce sont tes mamis, je suis ton cavalier. On se nourrit seulement de drogue en écoutant guetta. YOLO est notre devise, on lève nos verres de vodka. Chez nous, les gros doigts d'honneur, c'est synonyme de bonheur. Et on pète des arcs-en-ciel en vomissant des petits cœurs. Je suis une licorne qui invente des slogans. Le changement c'est maintenant